Allez, on en termine avec cette présentation de la dernière vague de Star Wars Légion. Ça a été un boulot de monstres, je dois vous l'avouer quand même. J'ai quand même présenté une vidéo par jour, je trouve ça pas mal. Avec, bah, quand même, les meilleurs, les plus beaux, ceux que tout le monde adore, les Death Troopers. Comme d'habitude, on va aller regarder en macro, on va regarder la carte principale et les cartes d'amélioration. Toutes ces cartes, vous pourrez les retrouver sur mon Tipeee en téléchargement gratuit. En attendant, si la vidéo vous a plu, N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, un commentaire, à la partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben faites-le. Et puis ben là, ben on s'enfonce au plus près des troupes de choc de Orson Krennic. Allez, c'est parti Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces Death Troopers Ils sont magnifiques Superbe sculpture, c'est sans aucun doute les troupes les plus belles qui soient sorties sur Star Wars et Légion, mais attention, il va falloir les peindre intégralement en noir et là il y a un véritable défi. Défi que moi j'imaginais pouvoir vous proposer, mais euh, je vous cache pas que ben, j'y arrive pas. Donc euh, ben, j'ai fait ce que je pouvais pour, euh, pour mes tables. Mais il va falloir vous tourner vers d'autres spécialistes pour apprendre à peindre ces Death Troopers parce que bah, c'est extrêmement compliqué en fait, hein. c'est comme peindre du, euh, du Storm euh, en blanc et noir. Ça paraît euh, vraiment évident et en fait extrêmement compliqué. Sinon on a des poses qui sont vraiment vraiment bien réussies. J'aime pas trop celui qui accroupi je trouve que c'est celui qui dénote le plus. Mais sinon bah, tous les autres sont vraiment vraiment ultra badass. Voilà, N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos images des Death Troopers et puis surtout vos méthodes pour obtenir ces résultats là, ça nous aidera tous. Allez c'est parti avec 76 points pour 4 figurines en configuration de base. Alors, oui, c'est plus cher que les rebelles, mais ben, ils sont quand même beaucoup plus badass de base. 1 en vie, 2 en morale, là pour le coup on est iso, on transformera les adrénalines en toucher en défense. Évidemment, l'armure protège plus que dans le film, donc on défendra en rouge. On se déplace à 2, c'est dit. Niveau combat, on va taper avec un des rouges au corps à corps, le Blaster SE14 balance 2 des blancs à 1-2 et le E11 balance 1 des noirs à 1-3. Pas de mots clés pour ces armes, cela rééquilibre un petit peu avec les rebelles, elle aura 300 qui leur coûte 0. On va trouver discipliné 1 qui permet lorsque l'on reçoit un ordre de retirer un pion de suppression, c'est utile avec ordre strict. Précis 2 vous permet 2D relancé avec visée, c'est l'apanage des troupes d'élite. Enfin opérationnel 1 qui combottent avec le précédent puisque si vous vous êtes en attente et bien vous gagnez un pion de visée, donc soyez patient. Une barre d'amélioration longue comme un SSD avec 6 slots disponibles. On va ainsi pouvoir ajouter un E11 qui balance une grenade rouge à 1-2 avec déflagration et une reconfiguration. Attention, c'est une carte qu'il va falloir redresser. Une fois retourné, il lancera un des noirs, mais cette fois-ci à 1-4 et avec suppressif, hein, qui rajoute donc un pion de suppression. Comme les rebelles, la carte est recto-verso. C'est un outil qu'il va falloir apprendre à utiliser. Le DTF 16 qui vous coûtera 22 points lancera un noir et un blanc à 1-3, mais surtout il aura contrainte qui vous offre un mouvement supplémentaire pour peu que vous gériez bien vos suppressions, par exemple avec discipline. Le DLT 9 sera votre tanker avec 2D rouges et un blanc à 1-4, c'est badass, surtout avec un 1 qui fera de ce trooper le fer de lance pour fatiguer les véhicules rebelles. Repérage vous fera gagner sentinelle et donc une distance 1-3 lorsque vous êtes en attente. cela la combote là aussi avec opérationnel. Pour finir, évidemment, on va avoir évitement handcover, on va avoir relay com, on va avoir la grenade à fragmentation. Bon. Tout ça euh, va parfaire le profil pour plus de couverts, plus de flexibilité sur les ordres, et puis ben, une meilleure grenade. Bon, qu'est-ce qu'on en dit euh, de ces Destroopers Ils sont incontournables, ça me paraît clair. C'est une troupe d'élite, en plus les figurines, on l'a vu, sont absolument magnifiques. Les possibilités avec notamment Orson chronique mais pas que, sont vraiment efficaces. Et c'est de toute façon euh, une troupe que vous allez retrouver soit pour sa qualité,